Voyons maintenant comment écrire les bilans de matière sur notre extracteur simple. Alors j'ai repris ici le schéma avec les différentes notations. On va tout d'abord écrire le bilan de matière global sur cet extracteur en régime permanent. Donc, ben, comme de manière classique, on va avoir la somme des débits totaux entrants, donc le débit de solution plus le débit de solvant qui va être égal à la somme des débits sortants. Donc le débit de raffinat plus le débit d'extrait. Donc En régime permanent, on a donc égalité entre euh, ces différents débits. Voyons maintenant l'écriture du bilan en soluté. C'est toujours sur cet extracteur simple et toujours en régime permanent. Alors pour obtenir le bilan en soluté, mais on va tout simplement multiplier pour chaque flux le titre. Donc par exemple, ici pour la solution, avec le débit total de la solution, donc on a X1 et la Même chose pour le solvant, va. Assez souvent, le YK étant nul, ce terme-là va sauter. Et donc de l'autre côté, les deux flux sortants, on va avoir X1 L1 pour le raffinat et Y1V1 pour l'extrait. Alors, on va définir ce qu'on appelle le titre fictif qui sera utile pour les constructions graphiques futures. Alors, ce titre fictif, on le note X sigma, sigma pour rappeler que c'est une somme. En fait, on va le construire à partir de ce que j'ai écrit juste au-dessus au niveau du bilan. Donc ici, au niveau de l'alimentation, je vais avoir au nominateur XALA plus YKVA. Et au dénominateur, je vais reprendre ce que j'avais écrit pour le bilan global. Donc LA plus VA. Et compte tenu du bilan global et du bilan en soluté, mais en fait, ce titre fictif tel que je viens de le définir, il est aussi égal à X1L1 plus Y1V1 sur L1 plus V1. On prend les deux autres parties des deux bilans qu'on avait écrits juste au-dessus. Alors... Lorsque on a une alimentation en solvant pur, et eh bien ce x sigma, va avoir une expression un tout petit peu plus simple puisque finalement le yk qui est ici va être nul, et donc on aura xa la sur la plus va. Donc en fait finalement ça revient à voir la dissolution, la dilution pardon, de la solution avec ce solvant pur, puisqu'on va retrouver ben, le débit de soluté dans cette solution, avec ici le débit total. Et donc le point fictif, il représente un mélange fictif, parce qu'en réalité il n'existe pas, puisqu'on aura deux phases, soit de la solution et du solvant, soit du raffinat et de l'extrait. Nous avons donc vu comment on écrit les bilans sur un, un extracteur simple, vous verrez qu'on reverra ce type de bilan sur les autres types de procédés d'extraction liquide-liquide, et on va maintenant passer aux constructions graphiques.